Bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble quels sont les effets d'une libération euh, de nettoyage karmique. Alors dans cette vidéo je vais aborder plusieurs euh, effets. Je dirais les effets qu'on peut vivre pendant une séance de libération karmique, euh, puis également les effets qu'on peut attendre après une séance, quels résultats on peut attendre d'une libération karmique. Et puis je traiterai également euh, en dernier lieu des euh, potentiels effets secondaires euh, que l'on peut retrouver dans une euh, libération karmique. Et puis également, euh, je vous proposerai à la fin, si vous le souhaitez, de vous faire votre propre opinion, de connaître comment vous, vous vivez une... une pardon, hop, Une libération de mémoire karmique en participant à une conférence et surtout en vous offrant une séance euh, de libération karmique. Alors, premièrement, les effets qu'on peut retrouver pendant une séance. Euh, évidemment, c'est à mettre en euh, bémol avec je dirais, la méthode que vous allez utiliser, toutes les méthodes ne se valent pas, elles sont toutes euh, plus ou moins profondes, euh, et donc moi je vais vous parler spécifiquement de la méthode que je connais, euh, que je pratique, euh, j'ai accompagné plus de 5000 personnes avec cette méthode-là, qui s'appelle la méthode Karmanim et là je peux réellement répondre. Pour ce qui est des autres méthodes, je ne peux pas en parler tout simplement parce que je ne les connais pas. Donc déjà, être clair sur ce quoi on parle. Donc, quels effets on peut retrouver Pendant une séance, on peut euh, se retrouver à avoir des baillements plus ou moins intenses quand même. On peut avoir même, euh, certaines personnes ont, ont vraiment des euh, exultes par des rôles, euh, des tous soudaines, passagères. Donc il y a un mouvement en fait du corps de l'intérieur vers l'extérieur. On peut avoir des besoins de respirer profondément pour venir rééquilibrer euh, notre, notre respiration. Plus rare euh, et très très euh, succinct, certaines personnes peuvent avoir des très légers euh, vertiges ou maux de tête liés aux variations de, de fréquence énergétique. Généralement, ça dure vraiment quelques secondes et c'est assez rare chez les personnes, mais bon, ça arrive. Chose qui est plus, plus commune, par contre, ça va être de la fatigue. Un sentiment de fatigue en fin de séance, on dit que Ouf, okay, là ça, ça a vraiment travaillé. Et puis une fatigue qui, euh, qui va s'installer dans, dans les jours qui suivent et partir vraiment euh, tout tranquillement. Donc euh, c'est tout simplement qu'il y a une grosse variation, nettoyage énergétique, une grosse variation de fréquence énergétique. Et le corps physique a besoin d'un certain temps pour intégrer le travail. Et c'est pour ça qu'on ressent une fatigue tout simplement au bout de quelques jours, généralement, pour la grande majorité des personnes, cette fatigue disparaît et on retrouve derrière un boost énergétique assez important. Donc ça, c'est pour les effets pendant la séance euh, les plus euh, communs après avoir accompagné plus de 5000 personnes. Voilà vraiment euh, à 80% les grands effets, les grands retours euh, que me font les personnes que j'ai accompagnées et également les personnes que j'ai accompagnées dans mon cabinet, pas en ligne et que j'ai pu constater euh, vraiment à, à, à ce niveau-là. Il euh, y a également, mais euh, ça dépend des personnes, il y a des effets je dirais émotionnels, c'est-à-dire que euh, le, les libérations karmiques peuvent amener des libérations émotionnelles et donc on peut avoir à vivre des joies, des pleurs, euh, des peurs, euh, des tristesses, mais qu'on va euh, laisser circuler euh, tout simplement avec généralement euh, pas de difficultés particulières à ce niveau-là. Euh... Mais c'est à noter, sachant que la libération karmique n'est pas un processus de régression où vous pouvez vous retrouver à avoir des images violentes de ce qui serait passé dans d'autres vies, absolument pas, je ne vais pas rentrer ici dans les détails de, de, de la méthodologie, juste des effets, mais en tout cas c'est vraiment à noter que... C'est une méthode qui, euh, contrairement à la régression, ne va pas vous amener énormément d'images. Ça va vous amener une résolution, une, un nettoyage, une libération au niveau du karma. Ça, c'est indéniable. Mais vous n'allez euh, pas vous retrouver face à des événements euh, tragiques, dramatiques, euh, choquants, en fait. C'est vraiment ça. Et c'est un des éléments que m'ont fait remonter un certain nombre de de mes clients qui me disent j'ai fait de la régression, ça a été très éprouvant, très choquant pour moi par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et c'est ce que j'aime dans ta méthode, c'est que ça permet une libération sans repasser, sans revivre le choc qui a été vu dans une autre vie. Donc ça c'est quand même un point important et un en effet je dirais qui est euh, qui, euh, qui est tout à fait appréciable. Alors ensuite, quel effet on peut attendre Je dirais à court terme, moyen ou long terme. Ça, ça va dépendre vraiment de de quelle mémoire vous avez nettoyé, euh, de son impact dans votre vie. Et euh, c'est là où on a des effets beaucoup plus variables, je dirais. Si je parle d'un point de vue général, pour la plupart des personnes, ça va être une vie plus simple, plus légère, euh, plus paisible, beaucoup plus de synchronicité dans sa vie, moins de freins dans les projets, euh, je dirais plus de clarté, plus de bonheur entre guillemets, en tout cas une vie euh, dans un pro... avec une amélioration, une amélioration, et le, le ressenti est tout à fait variable. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir des, euh, des effets très rapides, à très court terme. Je me souviens d'un cas particulier par exemple, euh, une personne qui a fait une séance de libération sur l'abondance, le lendemain elle a retrouvé un énorme chèque de plusieurs centaines d'euros euh, qu'une personne lui devait et dont depuis plusieurs années et elle se disait « jamais je retrouverai cet argent » par exemple. Donc voilà, là, c'est un effet très, très rapide à court terme. Par contre, euh, à, à contrario, on peut avoir des effets beaucoup plus subtils euh, qui vont se remarquer à moyen terme ou à long terme. Ça, j'ai plusieurs personnes également qui m'ont fait ce retour, qui m'a au début, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment d'effet. Et au bout de quelques mois, j'ai constaté qu'il y avait un mieux dans mes relations familiales, dans mes relations professionnelles. Il y a quelque chose qui s'était détendu, apaisé, qui était plus fluide, mais ce n'est pas un effet qui est marqué euh, de façon très, très forte. Donc là, ça dépend vraiment des personnes, et à la fois des personnes qui font le nettoyage, et en même temps, de quel, sur quelle mémoire elles ont travaillé, quel, quel, quel impact euh, avait dans leur vie. Il y a des mémoires qui ont un impact plutôt léger, et il y a des mémoires qui ont des impacts très très forts. Euh, donc, euh, par exemple, euh, des impacts très très forts à moyen terme, ça peut être, je me souviens d'une personne qui était venue pour travailler sur sa relation de couple. Et effectivement, elle a nettoyé, elle avait un certain nombre de mémoires karmiques en lien avec euh, son compagnon. Résultat au bout de 4 mois, séparation, divorce. D'accord. Donc la personne était venue avec l'espoir de euh, l'attente, c'était même pas un espoir, c'était l'attente que sa vie de couple allait mieux. Et il se trouve qu'une fois qu'elle avait libéré ses mémoires tatra c'est pas du tout ce qu'elle a reçu, effectivement, parce qu'il n'avait aucune raison que ces deux âmes vivent une relation de couple dans cette incarnation-ci. D'accord Donc il y avait une, une, un décalage entre l'attente de la personne et la réalité de ce qu'il y avait dans leur mémoire karmique. Donc là, ça a été assez fort à moyen terme, mais le bénéfice après le, la, la, le deuil à faire de l'attente, parce que c'était ça le problème, c'est que ça ouvrait la porte à une relation qui était attendue dans cette incarnation et donc qui allait être beaucoup plus joyeuse. Donc, ça c'est. Euh, euh, mais le, le, je dirais que le résultat par rapport à ça, c'est qu'il y a moins de pertes d'énergie. C'est-à-dire que si on commence par nettoyer les mémoires karmiques lorsqu'on rencontre quelqu'un, au bout de quelques mois, si bon OK, euh, vers où je vais En nettoyant les mémoires karmiques, on peut se rendre compte qu'en fait, cette relation n'a pas. Plus d'accroche, une fois qu'on a nettoyé les mémoires karmiques, il n'y a plus d'accroche pour continuer euh, la relation, parce que la seule chose qui nous reliait, c'était le fait qu'on devait nettoyer des mémoires ensemble. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant parce que ça veut dire qu'on peut économiser énormément d'énergie en s'occupant par exemple des mémoires karmiques de la relation de couple, pour voir si est-ce que notre relation est due au karma ou est-ce que vraiment on a quelque chose à faire et dans ces cas-là, c'est encore plus positif de nettoyer le karma parce qu'on va pouvoir vivre pleinement notre relation sans euh, les boulets du karma, je dirais. Donc de façon générale, ce qui se passe, c'est qu'il y a un meilleur alignement avec l'âme et avec ses missions de vie, euh, je dirais, à court terme, moyen terme et long terme. Et dans les effets visibles, c'est une fluidité, plus de synchronicité. Donc voilà pour les effets où là, ça va être vraiment variable, comme je dis. Ensuite, passons aux effets secondaires du nettoyage karmique. Alors, il y en a très très peu à ma connaissance et je dirais qu'il n'y en a pas si c'est bien fait, si c'est respectueux de la personne qui fait le nettoyage karmique. Donc, que vous fassiez du nettoyage karmique en autonomie, comme vous pouvez le faire avec Karma Libre, ou que vous fassiez du nettoyage karmique avec un praticien ou un thérapeute, je dirais qu'a priori, il n'y a pas d'effet secondaire négatif, euh, si c'est bien fait. Je peux vous partager néanmoins des effets secondaires qu'un certain nombre de personnes ont vécu. Euh, ça a été des diarrhées, des vomissements, euh, des fatigues très importantes pendant euh, 3-4 jours, euh, vraiment euh, plié au lit, des douleurs abdominales, des pressions assez fortes dans la tête, euh, diarrhée, maux de ventre, coliques, euh, des débuts de maladies euh, qui peuvent amener de la fièvre, toutes les maladies qui vont servir à, à nettoyer le corps. Ça, c'est arrivé en fait... Euh, euh, et puis aussi du stress intérieur. Voilà. Alors, ces effets secondaires sont assez rares et ils arrivent dans une seule situation. Ils n'arrivent que dans la situation où vous allez utiliser une méthodologie de libération karmique puissante, qui marche et que vous allez en faire trop d'un coup, que vous n'allez pas être respectueux de votre capacité d'intégration énergétique. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça, normalement, si vous le faites avec un praticien, c'est à lui d'être vigilant par rapport à ça et de ne pas vous faire faire 15, 20, 30 nettoyages si vous n'êtes pas en capacité de l'intégrer. Et C'est à lui de mesurer au cas par cas. Il y a des personnes qui peuvent intégrer une mémoire, toutes les trois semaines, il y en a d'autres qui vont pouvoir prendre cinq, cinq mémoires en une semaine, par exemple. Donc ça, c'est vraiment au cas par cas euh, de, de la personne. Et puis, si vous êtes dans une démarche d'autonomie, hein, comme on peut trouver énormément d'outils sur le web pour le faire, et moi, je mets à disposition le protocole Carmanib gratuitement, euh, que vous pouvez tester, quand on est dans une démarche d'autonomie, là, c'est important de, je soit suivre les recommandations de la personne qui vous met à disposition euh, euh, cet outil, soit de vous, vous écouter et dire, ok, où est mon juste milieu Qu'est-ce qui est juste pour moi et toutes les personnes qui ont testé ma méthode euh, et qui sont rentrées dans la formation ou qui l'ont fait euh, gratuitement, euh, en fait, ont vécu ça seulement parce qu'ils en ont fait, ils ont pris ça comme des bonbons ou comme des certaines méditations qu'on pourrait trouver sur Internet qui, ont, qui sont sympas, je dirais, qui font du bien, mais qui ne qui font pas un travail en profondeur. Et là, ils se sont retrouvés à faire 2-3 nettoyages karmiques par jour pendant quatre jours au bout du deuxième jour ils pouvaient plus de toute façon ils étaient allongés au lit parce que c'était beaucoup trop pour eux donc euh, les effets secondaires sont pas agréables clairement ils sont pas agréables Ils n'arrivent que si vous n'êtes pas dans cette vigilance de respectueux pour vous et ils arrivent sur très peu de personnes je dirais que c'est allez 10% des gens qui, qui vraiment ont, ont vécu ça dans, dans ce que moi je connais sur un panel d'à peu près 5000 personnes qui, qui sont retrouvés dans ces situations-là, soit parce qu'ils sont allés trop vite et qu'ils n'ont pas pris le temps de lire le mode d'emploi de la méthode et de la formation. Bon, ben là, moi, j'y peux rien. Je dirais que chacun doit prendre ses responsabilités. Hein. C'est comme si on achète un, un nouvel ordinateur, on lit pas le mode d'emploi, on fait un peu n'importe quoi et puis tout d'un coup, il est cassé. Ben oui eh bien, ça va vous faire de la dépense supplémentaire. Là, c'est de la dépense d'énergie supplémentaire. Euh, soit, effectivement, euh, et, euh, et depuis, moi, j'ai changé, c'est des personnes qui, à, à qui j'offrais gratuitement les soins, comme je vais vous en faire la proposition euh, dans, dans quelques minutes, et je n'avais pas signalé que, attention, c'est une séance par semaine, le temps de voir comment vous, vous réagissez au protocole. On y va doucement au début, quand on ne connaît pas un outil. OK, comment je réagis Je me sens fatigué avec un seul Okay. Est-ce que j'ai un peu d'expérience dans le nettoyage karmique Est-ce que je peux en faire deux dans la semaine euh, Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si jamais ça arrive et pour limiter ce genre de choses Alors, les, les choses à faire, c'est déjà si vous sentez une fatigue excessive, c'est écoutez-vous, respectez-vous, dormez, reposez-vous. Première chose à faire. Alors, je sais que c'est compliqué dans notre société actuelle, mais c'est vraiment la première chose à faire. Deuxième chose, faciliter l'intégration énergétique à tous les points. Je dirais l'intégration cellulaire, l'intégration au niveau... Des corps énergétiques, au niveau de l'âme, au niveau de l'ADN, partout, buvez de l'eau. Hydratez-vous avec une eau de qualité régulièrement et plutôt en abondance pendant la journée où vous faites des soins dans les jours qui suivent. Ça, c'est très important de vraiment euh, euh, bien s'hydrater. Ensuite, si vous êtes dans des cas de ce que moi j'appelle les guérisons, euh, les crises de guérison, ne faites pas d'autres soins. Restez en repos, n'allez pas derrière faire d'autres soins énergétiques, quels qu'ils soient, d'accord euh, ça, ça, ça me semble logique, mais chacun sera, prendra ses responsabilités. Marchez dans la nature. Faites de l'activité physique très, très douce, tout simplement pour mettre en circulation votre système lymphatique qui va aider à éliminer les toxines qui ont été réveillées par le, euh, la, libér le, le, je dirais, la libération karmique, le, le nettoyage karmique. Et puis le fait d'être dans la nature et en mouvement, ça va vous permettre de vous recharger également. En parlant de recharge, autre chose qui est très, très important qui va vous aider faire de l'ancrage et de l'enracinement. Donc moi, je le préconise à chaque fois dans tout ce que je, je, je partage sur le web. Avant de faire du soin, faites de l'ancrage et de l'enracinement, ce ne sera que plus efficace. Mais si également vous sentez que vous en avez trop fait, ancrez-vous et enracinez-vous. Ça va vous permettre une plus grande circulation énergétique et donc ça va permettre de plus facilement réharmoniser vos énergies intérieures. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, faites ce qui vous fait plaisir. Faites du dessin gentiment, sans forcer, de la piscine, je ne sais pas, euh, de la natation, euh, du vélo, euh, de la sculpture. En faites quelque chose où ça vous fait du bien et vous allez pouvoir vous changer les idées tout en douceur. Donc, voilà sur, euh, sur les effets secondaires potentiels. J'ai passé un peu de temps. Je tiens à rappeler qu'ils sont très rares. D'accord. Souvent, c'est parce qu'on n'est pas, euh, les personnes ne sont pas dans un respect d'eux-mêmes. Sinon, euh, à ma connaissance, je n'ai jamais eu de retour d'effets secondaires désagréable avec la méthode Karma euh, Par contre, j'ai eu beaucoup de témoignages des gens qui me disent Waouh, ça a vraiment changé ma vie, ça a vraiment apaisé mes relations." Euh, voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la méthodologie Karma je vous mets un lien juste là. D'accord. Euh, une vidéo qui va vous permettre en fait de vous inscrire pour accéder à euh, une conférence gratuite qui va vous donner toute la méthodologie, D'accord. exactement point par point, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on traite là-dedans, euh, pourquoi on fait ces points-là. Et puis, ça va vous permettre également de tester en direct euh, une séance. Ça va être une séance découverte pour vous de cette méthode euh, qui va vous permettre de libérer une mémoire en lien avec le manque de confiance en soi. Donc ça va vous permettre de euh, découvrir la méthode, de voir comment vous la vivez vous de l'intérieur, qu'est-ce que ça vous fait, est-ce que vous y êtes réceptif ou pas, et, euh, et de vous faire surtout votre propre opinion. Donc n'hésitez pas à revenir sous cette vidéo pour me partager les effets que vous, vous vivez avec les libérations de mémoire karmique. Si vous avez d'autres effets ou que vous avez vécu des effets particuliers avec d'autres méthodologies que je ne connais pas, n'hésitez pas à les partager sous cette vidéo, ça m'intéresse énormément. Et puis abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à... Euh, activez la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Merci de prendre soin de votre lumière. Merci de prendre soin de qui vous êtes. Et à bientôt. Bye bye.